Hmm... Je vais donc aborder aujourd'hui euh, avec vous ce que j'espère euh, que vous prendrez vraiment comme une réflexion et, et quelque chose de, de provoquant, pour provoquer notre réflexion. Euh, je vous le disais, euh, franchement, toute personne un petit peu intellectuellement honnête aujourd'hui fait le constat que voilà, le monde tel que nous l'avons connu, la société industrielle et même post-industrielle, ça ne va pas continuer, autre chose va se produire. Alors, il n'y a pas 36 000 euh, scénarios dans ce sens-là, il y a soit un downgrade, ça veut dire effectivement des un ou des effondrements qui vont se produire, et très probablement. Et puis il y a aussi la notion du upgrade, ça veut dire comment eh l'humanité peut peut-être faire un saut évolutionnaire et qui va l'amener à une intelligence sociale augmentée ou à la capacité de construire des intelligences collectives nettement supérieures à ce qui domine aujourd'hui. Hein. Mais je vais déjà commencer par euh, les effondrements systémiques hein, qui, se, qui se produisent. J'imagine que certains d'entre vous, sinon tous, je ne sais pas ce que vous avez euh, déjà exploré, mais euh, vous avez peut-être entendu parler de la collapsologie et donc de ce terme d'effondrement, on sait et on le vit maintenant avec euh, cette première pandémie, on sait que nous allons vivre une succession plus ou moins forte, plus ou moins violente et personne ne sait évidemment dans quel ordre, mais on va vivre une succession de normalité dégradée, ça veut dire la normalité telle qu'on la connaissait avant, ça va se dégrader, il va y avoir donc des formes d'effondrement, mais bien entendu aussi avec ces effondrements tout ce qui peut venir avec, tout ce qui peut euh, évoluer. Vous entendez les, les cloches, euh, euh, les cloches là, qui, font, qui font pas mal de bruit juste, juste à côté de moi, ça va durer deux minutes. Hein. Euh, alors les, les types d'effondrement qui, qui, auxquels on peut s'attendre, bon, ben, déjà pandémique, ça fait 20 ans qu'on nous prévient là-dessus. Il va y avoir des pandémies qui vont arriver et ça, il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait Saint-Cyr euh, pour ça, il suffit simplement de voir la déforestation et puis l'élevage euh, intensif, ça constitue des bombes pandémiques dont nous alertent euh, des spécialistes depuis très longtemps. Effondrement bancaire et financier, j'ai l'occasion de connaître euh, personnellement quelques directeurs de, de grands groupes bancaires, franchement... Franchement, quand on se trouve en tête à tête, il n'y en a pas un qui me dit « Ben voilà, ça va continuer comme avant ». Ils s'attendent tous à un effondrement financier massif et bien entendu, l'un pouvant entraîner l'autre, entraîner l'autre et ainsi de suite. Et puis au niveau du climat, vous le savez, toutes les sécheresses, les inondations, les incendies, on l'a vu en Australie, enfin toutes les petites joyeusetés qui nous attendent. Donc on ne peut pas les ignorer ces choses-là. Et donc la première question déjà à se poser, comment se prépare-t-on à ces formes d'effondrement on peut euh, se masquer les yeux, se boucher les oreilles et la, et la bouche, ou on peut se dire, ben voilà, ces choses-là vont arriver, comment je me prépare en tant qu'être euh, qu humain, comment nous nous préparons dans nos familles, dans nos communautés, comment euh, la société dans son ensemble se prépare, et comment aussi mon entreprise, mon organisation peut se préparer. Et je pense qu'on a des questions extrêmement légitimes, qui nous amènent évidemment à des, à des questions techniques, euh, et je reviendrai un petit peu dessus. L'autre euh, euh, constat que je vous invite euh, à faire, je vais vous faire un petit raccourci, mais de donner une conclusion de recherche, si vous voulez, quelque chose qu'on prouve dans la recherche. L'intelligence collective pyramidale, donc celle qui prévaut aujourd'hui dans le monde. Un pyramidal, pour celles et ceux qui m'ont entendu euh, il y a quelques années, il s'agit de l'intelligence collective euh, qui domine aujourd'hui, ça veut dire constitué par déjà un petit groupe de gens qui dirigent, notamment vous, hein, puisque vous dirigez des, des entreprises, ou des gens qui dirigent des États, ou des ministères, ou des administrations, ou des armées, hein, donc une pyramide sociale, constituée donc de concentration du pouvoir, de division du travail, et de chaîne de commandement. Je ne rentre pas dans les, dans les questions aussi liées au système financier qui vont dedans, mais déjà les trois caractéristiques principales, euh, donc, pouvoir centralisé, euh, division du travail et chaîne de commandement. Et bien, ce type d'intelligence collective-là atteint aujourd'hui ses limites. Ça veut dire qu'en euh, fait, il y a tellement de cette intelligence collective pyramidale dans le monde, avec tellement d'organisations et avec une globalisation et une interconnexion de tout le monde, que cette intelligence collective pyramidale a généré une immense complexité sociétale et qu'elle ne peut pas, dans son paradigme, dans sa structure même, résoudre les problèmes ou la complexité qu'elle a créée. Ça veut dire qu'il y a seulement une intelligence collective plus grande qui va pouvoir justement prendre le relais euh, là-dessus. Et quelque part, ça constitue une bonne nouvelle parce que l'évolution, elle a toujours fonctionné comme ça. Vous avez eu avant, il y a longtemps dans l'évolution, par exemple, des êtres monocellulaires qui ont commencé à s'assembler, à mutualiser leurs ressources, leurs savoir-faire, entre guillemets, au niveau de cellules. Et ça a donné lieu à des êtres pluricellulaires et avec la spécialisation des organes, etc. Et aujourd'hui, mon corps et vos corps se voient constitués de 30 000 milliards de cellules et au moins... Euh, dix fois, une à dix fois plus, on, il y a des débats là-dessus, de bactéries. Hein, donc il y a beaucoup d'évolutions de, derrière tout ça, et donc des évolutions de complexité. Eh bien l'intelligence collective pyramidale, elle atteint aujourd'hui un seuil systémique de complexité. Ça veut dire qu'elle n'a plus la capacité de répondre à la complexité du monde aujourd'hui, et la complexité qu'elle a créée. Alors, on le voit très bien avec le Covid. Moi, je trouve ça extraordinaire comme le Covid nous, nous, nous le montre, nous met ça vraiment devant, devant le nez, dans le sens où euh, les pouvoirs publics ne savent appliquer que des processus industriels, par exemple, tout le monde va se confiner ou tout le monde va fonctionner comme ci ou comme ça, dans souvent des courants tout à fait contradictoires, là où à côté, une intelligence collective beaucoup plus distribuée, qu'on appelle une intelligence collective holomidale, opère, de façon différente, à savoir la communauté scientifique. La communauté scientifique opère depuis longtemps dans cette forme d'intelligence collective très distribuée, avec des, des nœuds de concentration de certaines connaissances euh, ou de certains pouvoirs, certaines chaînes de commandement qui se mettent en place aussi euh, suivant, les, suivant les processus, qui publient, y a des, des débats contradictoires, etc., mais dans un modèle extrêmement distribué. La société civile aussi, on le voit, s'auto-organise aujourd'hui pour réfléchir à tout, pour prototyper, pour penser les énergies d'après, pour penser les entreprises d'après, pour penser la société d'après, pour penser les transports d'après, là où l'intelligence collective pyramidale, en gros les pouvoirs publics classiques, euh, reste restent encore dans les notions de grand plan, de, de, de, justement de pouvoir centraliser classique. Les entreprises font aussi face à ce, ce dilemme-là, puisqu'elles savent très bien que si elles ont besoin de plus d'intelligence, elles doivent interconnecter les gens beaucoup plus et les rendre beaucoup plus autonomes. Et là, ça pose aussi des questions très concrètes, culturelles, parce qu'on a appris dans nos cultures à vivre dans des sociétés hiérarchisées. Et connecter un petit peu tout le monde et, euh, et organiser donc, de l'interrelation, du maillage, ça pose des vraies questions aux entreprises aujourd'hui, Et ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a décidé de le faire. Ça demande un vrai savoir-faire. Donc voilà, ce, ce constat que je vous invite à avoir déjà, de vous dire que l'économie de demain et le monde de demain a très peu de chances de rester pyramidal, il va passer certainement à des formes beaucoup plus distribuées, beaucoup plus auto-organisées, avec de l'intelligence sociale augmentée, et on appelle ça l'intelligence collective holomidale. Holomidale, on retrouve ce terme holistique, et vous m'entendrez en souvent parler justement, comme l'a dit Amine, du passage de l'homo sapiens à l'holosapiens. sapiens. Ça veut dire cet humain à la fois connecté localement, bien sûr, dans son environnement physique tel qu'il l'a toujours connu, mais aussi impliqué et connecté de manière globale et holistique. Alors voilà un petit peu le, le paysage dans lequel on se trouve et qui, je le répète, va passer par ce qu'on peut appeler des crises. Alors ça fait toujours peur, évidemment, le mot crise, mais vous le savez aussi, les crises, ça veut dire des opportunités extraordinaires pour se transformer soi-même en tant que personne, bien entendu, et puis, pour transformer la société et transformer, pourquoi pas, les entreprises dont nous avons la charge. Et on va voir justement ces, ces questions-là. Alors, avant d'aller plus loin, euh, je dirais qu'il y a quatre erreurs euh, que je vous invite à éviter, quatre erreurs à, à contempler, que, que je pense la plupart euh, des gens font euh, très facilement. La première, déjà, ne pas se préparer. Ça veut dire d'attendre les bras croisés, on se dit ⁇ Ah ben oui, il y a des choses euh, terribles qui vont arriver, j'en ai entendu parler, euh, ⁇ Ah ben oui, il peut y avoir des crises économiques, ⁇ Ah ben oui, il peut y avoir euh, des crises écologiques. ⁇ Et euh, très bien, on attend voilà, que ça nous tombe dessus. Il y a dans le monde aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler, tout un mouvement qu'on appelle le survivalisme. Euh, qui s'applique en fait d'abord aux individus, ça veut dire vous réfléchissez, vous, votre famille, vos proches, et vous dites, ben voilà, si tiens, tout d'un coup, il euh, n'y a plus d'eau, plus d'électricité, euh, plus de pétrole, et le supermarché du coin ne se voit plus approvisionné, on fait comment hein Comment on absorbe la, le choc déjà, euh, le premier choc, et comment on construit une résilience ensemble Ça, ça s'appelle le survivalisme. Souvent... On, on le voit, comment dire, comme euh, un petit peu à l'américaine, euh, à l'ancienne dans les années 70, des gens qui vont s'armer jusqu'aux dents, se coller derrière un bunker, etc. En fait non, euh, ça veut dire comment on fait des communautés résilientes, comment on pense euh, l'agriculture, peut-être l'amener dans de la permaculture, euh, comment on fait ensemble en fait, hein, donc comment on crée sa résilience. Et si on commence aussi par sa propre résilience, eh bien ça veut dire que on peut déjà aider les autres. Donc, il n'y a pas une notion égoïste là-dedans, mais vraiment une posture responsable de se préparer. Et cette même question s'applique aussi à l'entreprise. Et je vais revenir dessus. Donc, je vous disais, quatre erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas se préparer. Et malheureusement, l'immense majorité des gens ne se préparent pas et donc se trouvent dans un état de sidération lorsque un choc arrive, que ça s'appelle un incendie géant en Australie, que ça s'appelle une pandémie, ou peut-être bientôt aussi une crise économique mondiale et majeure. La deuxième erreur consiste à croire que les institutions, donc l'intelligence collective pyramidale dominante aujourd'hui, va résoudre le truc. Elle ne peut pas le faire, elle peut certes amener certains éléments de réponse jusqu'à un certain niveau, et puis après elle ne peut plus rien faire. Je veux dire, pensez un peu le Titanic. Alors le Titanic il a, ben, déjà fait par une intelligence collective pyramidale, piloté par une intelligence collective pyramidale, et puis ben, à un moment quand même on prend des décisions et on voit que ça peut se passer bien pour certains et moins bien pour d'autres, parce qu'on applique des sortes de trucs vus d'en haut, sans voir forcément le détail, et puis à un moment ben, il y a une telle débandade que là il n'y a plus rien du tout, et s'il y avait eu une auto-organisation, une auto-préparation, euh, donc plus distribuée, peut-être que la tragédie aurait pris un tour différent. Hein. Donc voilà, croire que l'intelligence collective pyramidale va résoudre le truc, ça constitue la deuxième erreur courante. La troisième consiste en fait à croire qu'on va pouvoir s'en sortir sans se changer profondément soi-même et son organisation. Pensez l'économie d'après, et je vous invite à y réfléchir, notamment pour vos prochaines, euh, prochaines rencontres et conférences, si on se dit comment on redémarre euh, l'économie, euh, bon, ben vous allez peut-être arriver à la redémarrer, peut-être qu'on arrive à redémarrer le moteur une fois, peut-être deux fois, mais... Je veux dire, si vous ne résolvez rien des problèmes structurels qui causent euh, ces effondrements, et bien ils vont se reproduire. Hein. Donc, euh, il y a vraiment cette question, et cette erreur à ne pas commettre, donc de croire qu'on va pouvoir s'en sortir sans se changer profondément soi-même. S'en sortir, euh, ça veut dire avoir une posture proactive de créer le monde d'après et donc de se transformer profondément, y compris à l'intérieur de soi, et je vais y venir. Et puis, le point numéro 4, l'erreur numéro 4, euh, il s'agit d'une erreur assez difficile à éviter, mais je, il y a encore une fois une question de, de, de posture euh, qui consiste à ne, pas, à ne voir que ce qu'on va perdre. Ah tiens, il y a une pandémie, je vais perdre des sous, je vais peut-être perdre mon entreprise, etc. Peut-être perdre la vie aussi. Hein. Mais toujours de, de voir ce qu'on qu perd dans un changement. Eh bien, demandez-vous, se demander, voilà, on peut gagner quoi On peut construire quoi qui n'existe pas Et voilà l'opportunité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous faites du développement personnel, vous les avez ces postures, mais malheureusement, euh, ou heureusement j'en sais rien, je crois utile de rappeler quand même cette, cette erreur à ne pas commettre. Alors, toutes ces choses-là, maintenant que je les ai euh, posées, quoi faire Quoi faire Eh bien, je vais essayer de, donc, de, faire, de faire un petit tour des, de, pour penser en fait cette économie de l'après, et au-delà de cette économie, la société d'après, hein, la société dont on peut avoir envie. Déjà, évidemment, première chose, organiser Engager des mécanismes d'auto-organisation, ça veut dire ne pas attendre que ça vienne des États, des administrations et tout ça. Bien entendu, qu'on peut attendre des aides, qu'on peut euh, attendre de, des institutions, mais elles ont leurs limites. Elles ont leurs limites. Ça, on le voit déjà financière, elles ont leurs limites aussi de bande passante ou de capacité d'intelligence collective. Lorsque quelques personnes seulement se voient en charge de prendre des décisions dans des, des flots d'informations aussi complexes, même si on a des gens bienveillants, même si on a des gens compétents, euh, ça limite quand même le, ça limite quand même la, la, la possibilité donc euh les mécanismes d'auto-organisation, ça veut dire qu'on va distribuer dans le système beaucoup de mécanismes de prise de décision et justement d'auto-organisation, d'auto-adaptation. Donc déjà aussi, sans qu'on sache, on n'a pas forcément la recette pour ça, mais au moins déjà adopter cette posture de se dire qu'une intelligence collective distribuée va s'avérer certainement beaucoup plus résiliente et beaucoup plus créative et créatrice de potentiel que les institutions pyramidales classiques. Donc voilà, il y a une posture déjà intellectuelle, et volontariste à avoir là-dessus. Et puis se dire aussi que ben, on, on a tout à disposition. Je veux dire, on a quand même chacun des intelligences incroyables, des niveaux d'éducation incroyables, des richesses, des, des technologies, des outils de développement personnel euh, également. Donc beaucoup, beaucoup de choses que nous pouvons réassembler, on va dire prendre de l'ancien. En gros, on, on déconstruit le vieux paquebot, on prend tout ce qu'on peut faire et on construit d'autres vaisseaux, hein, tout simplement. Donc on a tout à disposition, il ne faut pas désespérer là-dessus. Et puis troisième chose aussi, je vous dis un petit peu des évidences mais je crois toujours euh, <rire> essentiel de les, de les redire, se donner vraiment les moyens de le faire. Parce que oui, la gestion du quotidien, les urgences, tout ce qu'il y avait à faire pour avant-hier, les incendies à éteindre en permanence dans l'entreprise, bien sûr on connaît tout ça, je le connais aussi, mais on ne peut pas préparer ce, ces, ces lendemains sans qu'on se donne vraiment ce temps, en fait je vais vous dire un truc très clair. Préparer demain pour votre entreprise, pour votre famille, pour euh, le monde de demain. » Ça va vous demander un bon tiers de votre temps. Voilà, je ne peux pas dire les choses de manière plus, plus claire. Eh bien, ça veut dire quoi Il y a peut-être une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous organiser pour le libérer, ce temps-là, et vous consacrer à cette tâche-là qui s'avère très intéressante, je le pense. Enfin, ça, ça va vous ouvrir, évidemment, l'esprit, le, et passer de la posture de gestionnaire ou même d'entrepreneur à quelque chose qui va encore plus loin, à savoir de pionnier et de pionnière. Hein. Donc, il y, a, il y a vraiment cette, cette posture de se, donner, de se donner les moyens, le temps, la réflexion, investir euh, des moyens financiers aussi dans ce genre de, dans ce genre de choses. Donc, il n'y a, a pas de miracle. À vous aussi de, de vous poser la question, dans vos situations particulières, comment libérer ce, ce tiers de temps, parce que l'expérience me montre qu'il faut ce, ce tiers de temps-là pour préparer, euh, construire un lendemain pour votre entreprise, pour vos familles, pour vos communautés. Alors, Maintenant, on va aller un peu plus dans le, dans le cœur du sujet pour penser euh, cette économie. Il y a deux niveaux, en fait. Il y a le, euh, trois niveaux, pardon. Il y a le niveau collectif, la société en général. Hein. Il y a le niveau de l'entreprise, puisque vous dirigez des entreprises, vous dirigez des groupes, donc des organisations en tout cas que, dont on a la charge. Et puis, il y a votre niveau personnel, en tant que personne. Il va se passer quoi alors je vais commencer par le niveau collectif et je vais dire, plus on va aller vers l'individuel, plus ça va nous sembler difficile et challengeant. Pourquoi Parce que on a cette facilité, cette tentation de dire que, et si on ensemble, ça veut dire si ça se faisait à l'extérieur, et si l'État faisait ci, et si tout le monde faisait ça, ça veut dire que ça se passe en dehors de moi quand je dis ça. Or, on oublie que la société se vit en nous comme un hologramme et que ce qui va se jouer en moi, ce que je vais transformer en moi, va s'avérer aussi important que les processus collectifs. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Il y a vraiment une fonction miroir entre les, entre les deux. Donc, euh, je vais commencer par le niveau collectif le plus facile et puis on va voir qu'on va aller dans, dans des choses, on va dire un peu plus dans le, dans le dur, mais qui me semblent essentielles. Alors, au niveau collectif, je vous le disais, effectivement, on a besoin maintenant de passer dans cette intelligence collective holomidale, ça veut dire distribuer. Et une des meilleures façons de le faire, il y a plusieurs choses, déjà devenez... Enfin, comprenez les réseaux sociaux, comprenez comment cette, euh, ce monde aujourd'hui euh, ultra connecté euh, fonctionne et je sais que vous le faites parce que déjà on se trouve ensemble sur, euh, sur Zoom mais vous n'aurez jamais assez de le faire, de faire de la veille technologique euh, sur tous les socialware, les communityware qui permettent de l'auto-organisation. Donc déjà vous tenir au courant de ça, euh, lire, aller à des, euh, à des événements, faire venir aussi des intervenants là-dessus, ça, ça, va, ça va grandement vous aider. Ensuite, on aborde la partie vraiment purement économique, et notamment la question de l'argent. Alors de l'argent, eh bien, je crois qu'on l'a tous constaté, ça ne circule plus beaucoup, certains en ont encore un petit peu en réserve, d'autres n'en ont déjà plus, et puis pour certains, ça constitue une véritable catastrophe, parce que, soit personnellement, soit aussi votre entreprise, ou les deux, euh, Ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cash devant, et on fait comment Donc Voilà une vraie question. Alors cette question, elle n'a rien d'original, parce que des crises économiques, on en a vu on en verra, il y en aura plein, une crise économique, une vraie crise économique, comme par exemple celle de 2008, ben ça dit quoi Ça dit, tiens, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai euh, tant d'argent à la banque euh, ou dans certains placements, et bien maintenant, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, disparu. Ah tiens, la banque dans laquelle j'avais mes comptes euh, d'entreprise ou personnellement, ben je, je l'appelle ou je vais toquer à la porte, ben non, elle a fermé, euh, elle n'existe plus, elle ne répondra plus. Ça, ça s'appelle une véritable crise économique. Et celle-là, elle peut arriver à tout moment. Hein. Donc, euh, en fait, il y a une question déjà très simple à se poser. Pourquoi nous rendons-nous dépendants d'un seul et unique système économique Ça veut dire pourquoi fonctionnons-nous avec les États, les États-nations et avec la finance mondiale comme seul et unique outil Nous avons l'entière possibilité de créer des réseaux économiques qui vont utiliser d'autres monnaies d'échange que les euros, les dollars, les roupies, les yens, etc. etc. On peut tout à fait créer des monnaies d'échange qui vont fonctionner de façon autonome dans des écosystèmes économiques. Alors, ça vous semble très théorique, mais je peux vous dire que ça existe déjà depuis, euh, depuis longtemps. Vous avez par exemple la Suisse, qui fonctionne d'abord de manière traditionnelle avec une monnaie d'État classique, qui s'appelle le franc suisse, et puis qui fonctionne avec un autre système qui s'appelle le VIR, W-I-R, il s'agit d'un système de crédit mutuel et qui permet aux entreprises, pas aux gens, mais aux entreprises, de pouvoir s'acheter et se vendre des choses dans cette monnaie secondaire et parallèle. Et donc le fait d'avoir déjà deux monnaies eh bien, fait qu'elles s'équilibrent mutuellement. Quand le franc suisse va un peu moins bien, eh bien, on se réfugie, on va plus utiliser du VIR. Quand le, vir, euh, ben, ça, quand le, le, le franc suisse pardon, remonte, eh bien, on va peut-être revenir un peu plus sur le traditionnel. Et on, donc on a un système qui s'auto-équilibre, qui s'auto-compense par boucle de rétroaction. Alors je vous donne un exemple d'autres formes de, de monnaie qu'on peut, euh, qu peut euh, utiliser. Hein. Quand je vous parle donc de, de crédit mutuel, je vais vous expliquer cet exemple-là parmi des milliards d'autres que je pourrais vous expliquer. Donc prenez ça comme un exemple. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais prenez-le comme, comme un exemple. Le crédit mutuel, contrairement au jeu de Monopoly où vous avez une banque, hein, ou au jeu de Monopoly ou au jeu des États-nations qu'on joue euh, aujourd'hui, où vous avez en fait une banque qui, euh, une banque centrale qui va émettre des jetons ou des unités de compte dans le collectif et à, à partir du moment où vous les avez vous pouvez jouer c'est à dire vous pouvez acheter et vendre et eh bien dans un jeu de crédit mutuel chacun démarre avec un compte à zéro tout le monde à zéro voilà vous avez zéro vous avez zéro vous avez zéro j'ai zéro tout le monde à zéro et puis voilà j'achète euh, un service à quelqu'un à une entreprise par exemple un service de comptabilité pour euh, un équivalent, je sais pas, de 10 000 crédits, on peut indexer ça sur des euros, par exemple, ou des dollars, sur les, les questions de rapport de valeur. Hein. Euh, donc, par exemple, pour 10 000 crédits, eh bien, je vais passer à moins 10 000 et l'organisme le, le, comptable va passer à plus 10 000. Euh, je peux vendre mon vélo à quelqu'un pour 200 crédits. Eh bien, euh, si on démarrait à zéro, eh bien, mon compte va à plus 200 et celui de l'autre va à moins 200. Tiens, j'ai 200, euh, 200 crédits. Euh, je peux les dépenser pour euh, du jardinage pour 500, par exemple, auprès d'un jardinier euh, à côté de chez moi. J'avais 200, je descends à moins 300, hein, 200 moins 500, ça fait moins 300, et le jardinier qui avait 0, il monte à plus 500, et ainsi de suite. En fait, on se fait mutuellement crédit. Ça veut dire qu'on devient chacun prêteur et emprunteur, on a distribué hein, dans le système, on a distribué la faculté de prêter et d'emprunter, plutôt que de le confier à un tiers de confiance centralisé. Donc, vous voyez qu'avec déjà ce système, à savoir ce qu'utilise déjà la Suisse depuis plus de 80 ans, qui s'appelle le VIR, w -I -R, eh bien, on peut tout à fait entre nous, déjà, recommencer à faire circuler des richesses. Et bien entendu, on va ajouter des règles du jeu. On peut aller à plus combien, on peut aller à moins combien. On peut aussi se faire un système de solidarité, donc de, de taxes. Par exemple, à chaque transaction, on fait une TVA et une partie de cette monnaie de crédit mutuel de ces crédits va sur un compte collectif qui peut servir pour des infrastructures, pour euh, l'aide sociale, etc. En fait, si on réfléchissait entre nous, eh bien on passerait quelques heures à nous poser la question de nos valeurs essentielles et on construirait une monnaie, on designerait une monnaie qui représenterait notre système de valeurs. Comment nous pensons la société, comment nous pensons l'économie Et On irait certainement plus loin que du crédit mutuel, je, je pourrais en parler un petit peu plus euh, après. Euh, mais je vous invite en fait à aller sur ma petit placement produit là. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et vous verrez il y a déjà des tas de conférences euh, là-dessus sur comment justement construire des constellations monétaires. Mais retenez surtout euh, s'il y, y a un message premier, se poser cette question pourquoi nous rendons-nous dépendants des systèmes dominants en place qui arrivent à bout de souffle, alors que nous avons la possibilité aujourd'hui, je vais même dire le devoir, de créer des plateformes qui vont avec d'autres systèmes monétaires, d'autres monnaies, qui déjà vont pouvoir compter les choses et donc nous permettre de refaire circuler la monnaie. On peut aussi, je vous ai donné l'exemple de crédit mutuel, on peut aussi tout à fait passer par des systèmes, de ce qu'on appelle de chambres de compensation, abusivement appelés aussi des barteurs hein, ça veut dire on fait du troc, en fait, non, les, les places de barter qui existent aujourd'hui euh, appellent ça du troc abusivement parce que le troc, il n'y a aucune monnaie en jeu. Mais en fait, elles font simplement un système de chambre de compensation. On ne fait que solder à la fin euh, pour un ou deux acteurs ce qu'ils ont réellement à dépenser ou à gagner. Mais entre-temps, il n'y a pas eu de sortie de cash pour tous les échanges qu'il y a pu y avoir entre les, entre les acteurs. Donc voilà, long story short, on a énormément de systèmes à notre disposition parce que, je le rappelle, quand il n'y a plus d'euros, il y a quand même toujours des richesses. On sait toujours travailler, il y a toujours les produits ou les services qui se trouvent là, de façon latente, les savoir-faire se trouvent là, les énergies se trouvent là, donc les richesses se trouvent là, mais s'il n'y a plus d'euros, s'il n'y a plus de dollars, s'il n'y a plus de ces monnaies classiques, les richesses se trouvent toujours là. À nous, à ce moment-là, d'imaginer des systèmes qui prennent le relais, Et ce qu'on appelle aujourd'hui des monnaies libres, ça veut dire des monnaies qui vont, on a la liberté euh, je dirais la liberté citoyenne et même peut-être aussi le devoir de prendre en charge notre économie nous-mêmes et donc de mettre en place ces plateformes qui font circuler ces, ces monnaies et donc ces richesses. Là je vous en parle déjà à un niveau global, à un niveau, de, à un niveau sociétal bien entendu. Euh, pour vous donner un exemple, moi je fais partie de la communauté vegan, hein, donc des gens qui ont choisi par conviction personnelle déjà, par conviction spirituelle, euh, de ne pas euh, faire souffrir d'autres êtres, d'autres animaux, mais aussi par conviction scientifique, par recherche par, euh, toutes les recherches que j'ai faites sur le climat, euh, sur l'environnement, sur la santé publique et qui me montrent que bon bah, le véganisme ça résout 80% des problèmes qu'on a. On arrête de cramer les forêts, on arrête pour faire, pour nourrir avec du soja euh, des animaux euh, euh, par millions euh, où il aura fallu aussi raser d'autres forêts pour les, pour les, les, comment dire les parquets etc. Bon je fais partie de cette communauté là. Eh bien, je travaille avec d'autres à la naissance d'une économie mondiale vegan. Ça veut dire donc d'une monnaie, enfin de monnaies au pluriel vegan, qui vont favoriser qui vont faire circuler les biens et les services qui répondent aux normes, aux cahiers des charges du véganisme. Et, on peut, et bien entendu, avec aussi le cahier des charges des normes environnementales et des normes du, euh, comment dire, du respect de l'humain, de la vie en général, etc. Ça veut dire qu'on augmente la ligne du cahier des charges, puisque ce qu'impose aujourd'hui les États-nations reste extrêmement bas, ne fait pas grand cas de l'environnement, ne fait pas grand cas du bien-être humain, etc. Donc je participe à ce, à ce projet. Eh bien, une monnaie comme ça, on va en, fait, on va en voir qui vont arriver et qui vont favoriser des circuits, et on espère évidemment, dans ce type d'économie, que ça devienne des économies, Attractive, ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément pensé le véganisme, bon, qui s'en foutent un peu, qui se disent ouais bon ouais, d'accord, oui mais dans cette économie-là, il y a, euh, j'ai beaucoup plus de chances déjà d'apporter de la richesse moi-même, j'ai beaucoup plus de chances euh, de pouvoir euh, avoir une bonne santé, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir élever des enfants, ah puis quand même ça préserve l'environnement et les forêts et les animaux etc. Ah ben je vais peut-être y aller. Donc il y a un petit peu un what's in it for me, il hein, y a quoi pour moi dedans. Et ben, les gens vont peut-être y aller pour ce genre de motivation, mais justement, ils vont en fait adopter des valeurs qui, qui peuvent s'avérer justement plus intéressantes pour eux une fois qu'ils les auront testées. Donc, il y a aussi un aspect extrêmement pragmatique dans ce genre de choses. Voilà, des projets comme ça, il en fleurit euh, et on les voit apparaître principalement avec les crypto-monnaies. Crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies et pas les monnaies classiques ben sans rentrer dans un détail sur les crypto-monnaies, je crois que vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de la, de la blockchain euh, dans, dans quelques jours. On va dire que les crypto-monnaies, au moins, elles ont une intelligence dedans. Un euro ou un dollar, il ne sait pas où il va. Il va là où moi je lui dis d'aller. Il n'a pas la règle du jeu dedans. Donc euh, cet euro, ces dollars, je peux m'en servir pour acheter un panier bio du coin, euh, soutenir l'économie locale, euh, l'écologie, etc. Mais je peux aussi m'en servir pour acheter des armes, pour, euh, pour acheter des produits ou des services qui ne font pas forcément du bien aux autres ou à l'environnement. Il ne sait pas faire la différence. Eh bien, un, une crypto-monnaie, on peut la rendre intelligente. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié les agents, du système, je reprends l'exemple du monde vegan, une fois qu a pu, que les vegans ont pu s'auto-identifier en paire à paire comme euh, vegan, et eh bien je sais que cette crypto-monnaie, elle sait qu'elle va pouvoir aller par exemple vers mon plombier vegan, vers mon coiffeur vegan, vers le restaurant vegan, mais qu'elle ne pourra pas aller dans la boucherie ou, euh, ou dans la vente d'armes ou de choses comme ça. Donc on peut construire en fait le contrat social ou les règles du jeu dans une crypto-monnaie et sans qu'il y ait une autorité, évidemment, centralisée qui, euh, bah, qui prenne le contrôle sur tout ça. Et qui, si elle prend le contrôle, ça veut dire qu'elle peut nous profiler, ça veut dire qu'elle sait tout sur nous, ça veut dire qu'elle peut se tromper et tout le monde va payer, le, va payer les pots cassés, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages dans ces fameuses crypto-technologies qui arrivent. Alors après, on en parlera un petit peu euh, une fois que j'aurai fini de, de cette intervention, enfin quand on sera dans la question réponses Je ne crois pas personnellement, une seconde, à la blockchain, euh, et je le dis un petit peu en, en provocation euh, parce que je sais que vous allez en parler dans quelques jours, vous allez faire venir des gens qui vont, qui vont en parler. Je crois beaucoup aux crypto-technologies en tant que telles, ça veut dire la possibilité que ça va nous donner de faire des organisations sociales distribuées sans qu'il y ait de pouvoir centralisé. Mais la blockchain en tant que protocole pour faire ça me semble avoir beaucoup d'insuffisance et raison pour laquelle je participe avec tant d'autres, à d'autres protocoles technologiques, notamment vous pourrez voir euh, sur internet holochain.org. Tiens, donc on retrouve le terme holo, hein, holistique, holochain.org, et qui, euh, on va dire, voilà une technologie qui résout l'ensemble des problèmes euh, qu'a la blockchain, à savoir la surconsommation de l'énergie, évidemment, ça consomme énormément d'énergie, et puis la concentration du pouvoir qui se reforme, non pas au niveau de ceux qui possèdent euh, des bitcoins, mais au niveau de ceux qui font du mining, puisque aujourd'hui le mining se, se voit concentré dans les mains de quelques-uns, en particulier en Chine. Donc Je ne vais pas exposer euh, tout ça maintenant, on pourra l'aborder éventuellement dans les questions. Mais vous voyez, donc, euh, on va voir apparaître en fait des sociétés, euh, j'entends des sociétés humaines, qui vont commencer à fonctionner sur des modèles complètement auto-organisés. Je vais même dire, on va voir apparaître des nouvelles nations. Des nations qui vont toujours fonctionner sur un, un corpus de valeurs, donc souvent exprimés par une constitution, ça veut dire nous nous, nous tombons d'accord sur telle et telle et telle valeur, je vous donnais l'exemple du véganisme, mais qui vont aussi euh, pouvoir battre monnaie et le faire non pas sous forme d'organismes centralisés, genre une banque centrale, un gouvernement central, mais le faire de façon complètement distribuée. Et ça, ça arrive. Ça arrive actuellement parce que les technologies et les infrastructures le permettent. Voilà un petit peu pour le niveau collectif. Alors, je sais que je reste très flou, mais je pense que, ou, ou très généraliste, hein, mais si, on a besoin de faire descendre déjà des idées profondément évolutionnaires et politiques avant de pouvoir entrer dans l'ingénierie. Si on fait de l'ingénierie technique euh, tout court sans avoir pensé ces, ces, ces grandes idées-là, eh on va reproduire les choses d'avant, on va les faire avec les idées d'avant. Hein, donc on va reproduire le monde d'avant. Alors maintenant au niveau autre, entreprise. Bon, je vous, vous l'ai dit euh, déjà... Il n'y a rien qui vous empêche dès aujourd'hui de vous rattacher à des euh, groupes de barter qui existent. Il y en a, il y en a pléthore euh, aujourd'hui qui fonctionnent, qui fonctionnent bien. En fait, je vous le disais, qui font des, des, qui font de, de, des chambres de compensation. Hein. Plus techniquement parlant, ça fonctionne comme ça, par mécanisme de compensation. Et puis, il n'y a rien qui vous empêche, ça ne demande pas de, de développement technologique énorme, de faire déjà des monnaies libres. Vraiment, euh, ça demande de l'écriture de, de, de logiciels, pas très très compliqué. J'entends sous la forme euh, client serveur hein, ça veut dire il y a un serveur central qui gère euh, des applications, vous vous connectez avec, vous faites vos transactions, etc. Pour passer dans, euh, sous des formes de crypto-technologie, là ça demande un petit peu plus de développement, et notamment euh, l'usage de technologies encore en mode, euh, on va dire, bêta test, ou encore très très jeune. Donc ça demande des investissements euh, et de la matière grise un petit peu plus forte mais ça me semble de toute façon un passage indispensable qui va se faire dans l'année ou les deux ans qui viennent. Ça veut dire, si vous avez commencé en créant une plateforme assez classique, hein, donc de, de comptes euh, qui se connectent, qui vont faire des transactions dans une monnaie X ou Y, eh bien vous aurez envie et tout intérêt à basculer dans des plateformes complètement distribuées et donc à vous adjoindre les compétences nécessaires. Autre chose maintenant très importante. Euh, on a en France... Ce qu'on appelle des OIV, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale. Et en fait, il s'agit d'organisations euh, que tous les pays, euh, ou la plupart des pays identifient, hein, donc euh, des, des organisations vitales, vital organisations, aussi crucial organisations, euh, qui relèvent donc d'organisations, la plupart des entreprises, mais aussi euh, des institutions, des banques des choses comme ça, qui doivent assurer la continuité de la vie de la société et la continuité de l'État, quoi qu'il arrive. Ça veut dire, s'il y a des, euh, des remous sociaux, des grèves généralisées, euh, une immense panne d'électricité, un tremblement de terre, euh, une guerre civile, etc., il faut que ces organisations puissent continuer coûte que coûte, aussi loin qu'on le peut. Évidemment, il y a une limite à tout. Hein. cest une bombe atomique, euh, ça va, voilà, ou une météorite qui nous tombe dessus, ça ne va pas très bien se passer. Mais voilà, on parle donc d'organismes, en France en tout cas, d'OIV, d'opérateurs de, de, d'importance vitale. Et donc, euh, il y a, associé à ça, ils font ce qu'on appelle un PCA, ça veut dire qu'ils s'entraînent, ils se préparent à des plans de continuité d'activité. Plan de continuité d'activité. Ça veut dire que ces entreprises et leurs dirigeants se préparent et s'entraînent à construire des cellules de crise, à gérer des crises euh, inattendues. Une crise, justement, voilà, ils s'entraînent à ça. On, comment, on fonctionne, comment fonctionne une gouvernance lorsque, justement, on se trouve dans un, un environnement hautement incertain Ils essayent aussi, évidemment, d'identifier à l'avance le type de catastrophe qui peut arriver, qui peut dépendre, bien entendu, du contexte environnemental, social, politique dans lequel ces entreprises se trouvent, mais aussi donc euh, du contexte euh, géographique, euh, du contexte écologique, etc. Il y a des zones sujettes à des sécheresses, il y a des zones sujettes euh, à des incendies ou à des tornades ou des choses comme ça. Et puis il y a des zones euh, sujettes à des conflits sociaux plus que d'autres ou à des tensions euh, géopolitiques, etc. Donc euh, le, le PCA, la notion de plan de continuité d'activité, s'applique justement à ces OIV, ces organismes ces opérateurs d'importance vitale pardon, et qui donc se préparent et investissent évidemment dans, les, dans ça, ça veut dire investissent non seulement en temps et en personnel, mais aussi investissent dans les infrastructures, parce que lorsqu'il y a par exemple une grève je sais pas, qui paralyse un pays, il n'y a plus de pétrole qui circule parce que ça, ça bloque les lieux de production de pétrole bon ben... Il faut avoir des réserves d'énergie pour continuer pour ça. Donc ça oblige aussi à se questionner à l'échelle d'une entreprise, quelles réserves vous avez énergétiques, quelles réserves financières vous avez, quels mécanismes relais financiers vous avez si euh, la monnaie euh, standard ne, ne fonctionne plus, comment vous allez pouvoir continuer à assurer les communications et les échanges, où se trouve aussi euh, les, le personnel indispensable pour la continuité de l'activité, s'il se trouve à des centaines de kilomètres, ça va pas le faire. Hein. Donc voyez il y a toute une façon de penser, et en fait, il y a toute une réflexion survivaliste qui existe déjà dans la plupart des pays pour assurer la continuité de l'État. Eh bien, là où je nous invite à, à réfléchir, ça consiste à se dire, ben, comment, pourquoi ne pas étendre ce que font déjà les États pour assurer leur continuité à nous tous, qui dirigeons des entreprises ça veut dire assurer la continuité de l'économie, la continuité des biens et des services, et donc, évidemment, de nous, en tant que citoyens, citoyennes lambda. Il y a une véritable réflexion à faire. Et cette réflexion, malheureusement, elle se trouve justement que, le que dans le privilège des États, et je trouve ça intéressant d'ailleurs de, de, de constater ça, alors qu'on devrait pouvoir l'étendre et en faire une véritable culture d'entreprise, de, d'autant que là, il n'y a pas de doute, nous allons traverser des crises énorme et on a besoin de pouvoir assurer cette, euh, cette résilience. Je vous le dis d'ailleurs à tel point, hein, de manière anecdotique, que je travaille sur la création d'un fonds d'investissement qu'on a, qu a appelé justement en nom de code Doom to Bloom, hein, euh, qui justement... Euh, la plupart des fonds d'investissement se rendent compte que beaucoup de leurs investissements classiques actuels ont très peu de résilience vu les effondrements qui vont arriver. Ils ont tout intérêt à investir déjà sur des entreprises capables de leur propre résilience, donc euh, qui ont une très grosse résilience pour les, les, les périodes dégradées qui vont se, se présenter et inattendues, mais aussi à investir dans des produits et des services qui servent précisément pour ces périodes de, de dégradation on voit bien l'histoire des masques, par exemple, mais aussi de médicaments, euh, mais aussi de services publics, de transports, de tas de choses, de communication. En fait, il y a tout un ensemble de produits et de services dont on va avoir besoin pendant des périodes de, de transition et des périodes dites dégradées. Et puis, il y a aussi, évidemment, tous les produits et les services dont on a besoin pour construire le monde d'après, le monde dont on a envie. Hein. Et peut-être plus euh, simplement réfléchir, consumérisme, part de marché euh, classique, etc. Donc voilà au niveau de l'entreprise. Hein, pour euh, récapituler ce que je vous ai dit, il y a bien sûr la possibilité, et je vous invite avec toutes mes tripes, hein, de voir de construire Déjà des économies, donc des monnaies libres qui vont vous permettre déjà de pouvoir échanger, continuer les échanges et les richesses. Et on n'a pas besoin de le faire avec les monnaies classiques. Euh, et puis de penser votre propre résilience et qui va aussi vous amener à penser à votre résilience évidemment personnelle en tant qu'individu. Il s'agit vraiment d'un mindset à avoir, hein, d'un état d'esprit à avoir extrêmement important. Voilà, donc euh, là j'ai dit un petit peu l'essentiel au niveau entreprise, et bien sûr on va pouvoir aller plus dans le détail dans vos, dans vos questions. Là je fais un petit peu un mapping général. Je vais aller maintenant dans le niveau personnel. Alors, je, je, je, je le répète, hein, on a cette tentation intellectuelle de voir les choses à l'extérieur de soi. Ça veut dire qu'il y a quoi qui peut changer devant moi Il y a quoi qui peut changer dans les infrastructures, les états, les, les gens euh, l'énergie, les transports, etc. On voit tout à l'extérieur de soi et on oublie que, ben oui, mais ça se passe aussi autant et tout autant en soi. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc, euh, il ne faut pas simplement se voir comme une petite partie dans un tout, il faut aussi savoir qu'il y a le tout qui vit dans cette petite partie de nous-mêmes. On existe en tant qu'hologramme de la société, ça veut dire qu'en ce moment où je vous parle, j'utilise par exemple une langue qui s'appelle le français, et bien je possède une bonne partie de la langue française, pas toute, mais une partie, donc de la société, qui, de l'histoire qui vit en moi à travers l'usage de la langue française. Et je pourrais dire la même chose sur les codes sociaux, je pourrais dire la même chose sur la façon de s'alimenter, sur des structure de comment dire des, des lois par exemple aussi qu'on peut utiliser etc., etc là ça nous amène à un petit peu la question euh, cruciale ai-je envie d'évoluer vraiment ai-je envie d'évoluer vraiment il s'agit pas d'une question euh, naïve à mon avis parce que quand on se fait les petites discussions de salon euh, entre nous, de se dire ben « oui, bien sûr, il faut, faut évoluer, il faut s'adapter, etc. » Bien sûr, ça nous semble évident, on a la réponse facile. Mais évoluer, ça veut dire qu'on va profondément challenger nos, nos croyances les plus vitales. Ça veut dire, on se dit « si j'arrête de croire cette chose-là, je, je meurs, hein, je, je disparais, je, je vais dans un inconnu tel que ça me colle des jetons abyssaux. » Donc ça déclenche les peurs les plus fondamentales. Il ne faut pas l'oublier, Ça, raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, les forces de résistance s'avèrent plus fortes que les forces de vie. Ça veut dire beaucoup de gens ou beaucoup d'organisations vont mourir plutôt que de changer. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il faut simplement le savoir. Il faut vraiment se dire hey, « ai-je envie de changer ?» Et on a parfaitement le droit de se dire « je n'ai pas envie de changer » ou « je n'ai pas envie de beaucoup changer ». Et il y aura des conséquences... Tout comme il y a aussi des conséquences si on décide de changer. Mais je, je, vous, je vous invite vraiment à l'explorer au fond de vous-même, cette question tellement elle a de l'importance. Ça veut dire de faire le point sur ce sur, on, sur quoi on s'attache, on, on pense vivre sur un sol qui ne, qui ne se dérobera pas. Changer, ça veut dire que le sol va se, se dérober sous nos pieds. Je vais vous donner euh, deux exemples. Un que j'ai déjà évoqué. Je vais vous poser la question, combien euh, avez-vous par exemple envie de passer au véganisme Le véganisme, ça veut dire quoi le véganisme en fait Ça veut dire en fait poser un acte politique et peut-être l'acte politique individuel le plus immédiat et le plus fort qu'on puisse poser. Ça veut dire déjà arrêter de faire du mal à d'autres êtres, là je veux dire il y a la dimension spirituelle, si je n'ai pas besoin de me nourrir, si je n'ai pas besoin de lait, de viande, d'autres choses comme ça, physiologiquement, pourquoi euh, irais-je tuer un animal hein Donc ça, là, ça relève sinon d'une violence du plaisir, d'accord Mais surtout, je vous dis une chose, si vous faites une recherche honnête, critique, ça veut dire tout ce que vous entendez, y compris ce que je vous dis là maintenant, sur le... Le, ce que l'alimentation carnée et laitière fait sur l'environnement, sur la santé des gens, prenez simplement ces deux facteurs-là, si vous faites une vraie recherche, vous ne croyez rien de ce qu'on vous dit, vous vérifiez tout, vous deviendrez végane. Il n'y a pas d'autre euh, voie possible. Tous les gens que je vois faire, dans cette, euh, qui font cette recherche de manière honnête, font le pas. se disent « non, je ne peux pas rester honnête avec moi-même et continuer comme avant ». Donc, euh, je vous donne cet exemple-là, non pas pour faire du, du prosélytisme, parce que la décision de faire cette recherche ou pas, elle vous appartient. Euh, vous avez peut-être, euh, certains d'entre vous vous dites peut-être, bon, voilà, il nous, il nous bassine avec quoi ce, ce type s'est allumé, etc. Et vous avez tout à fait le droit de le penser. Mais pour vous dire, si vous voulez, la magnitude de ce que ça va demander, de se questionner jusqu'à des choses comme l'alimentation, comme des structures de langage aussi, je pourrais vous parler après si, vous, si ça vous intéresse, de comment j'ai changé des structures de langage, qui changent mes structures psychiques, etc. Vous voyez, changer, ça veut dire en fait changer la société au fond de soi, pas simplement la notion de développement personnel. Et ça, ça nous amène dans une, une notion assez importante, et je, je vais finir sur ces, sur ces choses-là, la notion du, du développement transpersonnel. Et vous voyez, c est, c est, ça a un lien très fort en fait avec l'économie d'après. Vous voyez que je, je scanne des sujets très vastes, mais l'économie, ça ne veut pas dire simplement ce qu'on s'achète et ce qu'on se vend. Ça ne veut pas dire comment je, je structure mes offres d'entreprise. De, l'économie d'après, elle va se construire sur les êtres qui vont, se, qui vont se manifester, sur la façon dont ils vont voir le monde. Alors je vous parlais de développement transpersonnel. Euh, le développement transpersonnel se distingue du développement personnel de la façon suivante. Je commence par le développement personnel. Le développement personnel, on le fait lorsqu'on se sent soi-même en travers de son propre chemin. Je me mets en colère à chaque fois, si telle et telle situation se produit, je flippe, je balise, euh, ou j'ai peur, ou je m'enfuis, etc. Ça me dessert, tiens, je vais euh, identifier quel mécanisme s'active en moi, pourquoi j'ai ça dans mon histoire, je vais peut-être faire une psychothérapie, je vais peut-être me mettre à méditer, je vais peut-être faire du yoga, je vais peut-être faire un voyage solo autour du monde, je vais peut-être me séparer parce que euh, ça ne va plus. Il y a plein de façons d'explorer de, ça. Mais là, vous allez faire du développement dit personnel. Le développement transpersonnel, lui, il a lieu lorsque vous allez changer des choses qui ne vous appartiennent pas personnellement. Par exemple, lorsqu'on lorsqu décide de sortir de la matrice de l'économie classique, ça veut dire des, euh, de, donc des, de, la, de la loi de la finance, etc., eh bien, ça va amener des changements en soi, ça va questionner des croyances, ça va questionner des visions du monde, et en fait du développement transpersonnel. Lorsque l'on décide de questionner la culture de l'alimentation, la façon de manger, les, les fameuses traditions et toutes ces choses-là, et on les regarde sous un, sous un angle critique, on, on, on les aborde sous un plan rationnel, eh bien, on fait du développement transpersonnel. C'est-à-dire qu'on va critiquer, on va questionner les acquis, et, mais des acquis, j'entends au niveau collectif, qui vivent en nous. Et donc, je vous invite, et je nous invite les uns les autres à avoir profondément ce type d'approche. Vous allez voir aussi, ça va développer. Je vous ai parlé donc du trans, de la, du développement transpersonnel. Ça va aussi vous aider à développer vos pratiques transrationnelles. Ça veut dire au-delà du rationnel. Le rationnel, par exemple. Euh, je reprends l'histoire du véganisme. Si vous sortez du pré qui dit, ah ben tiens, les traditions, euh, ah ben oui, mais un bon bacon, un bon steak, euh, oh, la petite exploitation familiale, quel charme, enfin toutes ces, toutes ces choses qu'on entend, ça, ça s'appelle du pré -rationnel. Ça veut dire qu'on n'a pas vérifié ses croyances, on les croit comme ça parce qu'on nous les a dites. Le rationnel, ça veut dire, tiens, on va s'intéresser à la santé publique, on va faire de la physiologie, on va faire de la biologie, on va étudier les, les systèmes vivants, on va regarder euh, les analyses qu'on a aujourd'hui sur les émissions de méthane, sur les émissions de CO2, sur euh, les surfaces de terre euh, qu'on brûle, et toutes ces choses-là. On va faire un travail très sérieux là-dessus. Là, on fait du rationnel. Et puis, il y a le transrationnel. Le transrationnel, ça transcende et ça inclut le rationnel. Il ne s'agit pas d'irrationnel. Ça veut dire qu'on a les éléments rationnels, mais il faut aller au-delà dans notre décision. Par exemple, se dire, bah, tiens, quel être humain j'ai envie de devenir Ai-je envie, par exemple, de contribuer à institutionnaliser la compassion Donc, à designer des systèmes monétaires, des lois, des choses comme ça, qui vont que faire que l'option compassion s'avère meilleure, et on va dire plus courante que l'option compétition, ou guerre, ou ce genre de choses. Et bien là, cette décision-là, elle relève d'une décision transrationnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au fond de nous qui veut. Et donc euh, j'en reviens à l'économie aussi. On peut avoir la, la, la réponse purement réactive de se dire bon allez on s'en prend plein la tronche, il y a un Covid-19, euh, on n'a plus d'euros, il faut que je paye méga à la fin du mois. Évidemment, tout à fait. Mais cette réponse-là très, très pratico-pratique, si on n'y donne qu'une réponse technique et immédiate, on va refaire le monde le d'avant monde et on va recréer les mêmes mots. Euh, encore et encore et encore. Donc, euh, avoir en même temps cette question, profiter de cette opportunité de vous dire « Mais voilà, de quel monde ai-je envie aujourd'hui Quel être humain j'ai envie de devenir ?» L'entreprise que j'ai, peut-être que cette entreprise, elle participe de l'économie extractive classique, euh, des biens et des services classiques. Alors, ouais, je fais un peu de greenwashing, euh, je, traite bien mes, je traite bien mes personnes, etc. Mais cette entreprise, aide-t-elle vraiment a ah, déjà, est-elle la société pour les transitions qu'elle va vivre Première question, vous pouvez la poser cette question. Deuxième question, cette entreprise que j'ai, est-elle vraiment ou va-t-elle s'avérer pertinente dans le monde dont on a envie Ou alors reste-t-elle dans l'économie classique Voilà des questions d'ordre transrationnel, parce qu'elles vous amènent sur le sens, elles vous amènent sur le chemin de l'âme aussi. Hein. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier ces questions-là justement, de choses très pratico-pratiques, parce que si vous voulez poser ces questions... Ça veut dire que les réponses techniques que vous allez donner, là, maintenant, dans ces prochains jours, comment par exemple on construit une plateforme de barter, comment on construit une, une monnaie libre, comment on va euh, se comporter dans nos choix vis-à-vis -vis de nos employés, vis-à-vis -vis de nos familles, comment on va construire une, une stratégie survivaliste, comment on va s'entraider, eh bien, il y aura des réponses différentes suivant la vision à long terme que vous avez ou pas. Donc cette vision à long terme, ce, ce chemin de l'âme, je vais dire, et cette approche transrationnelle s'avère extrêmement pertinente, et d'autant plus pertinente, justement, qu'on se trouve dans des situations d'urgence. Ça me semble contradictoire, parce qu'on on dit souvent, bon, allez, il y a les moments d'urgence, et boum, on y va comme des bourrins, on ne réfléchit pas, et puis il y a les moments où on a le temps, on s'offre le temps de réfléchir. Eh bien non, je vous invite vraiment à faire les deux en même temps. Et je vais vraiment conclure, euh, conclure là-dessus. Si vous le pouvez, à l'aune de de ce qui arrive, et je vous le dis avec tout mon cœur, avec tout, tout mon amour, euh, de travailler sur votre résilience. Vous pouvez le faire aussi de manière personnelle, ça veut dire vous dire tiens j'ai combien de réserves chez moi s'il y a un choc, j'ai accès à de l'eau ou pas, euh, j'ai quoi comme médicament, euh, j'ai quoi comme ressources énergétiques. Et puis vous pouvez, vous pouvez faire la même chose évidemment pour votre entreprise. Et si vous pensez comme ça, vous allez sortir du monde magique. Hein, le monde magique où on appuie sur un bouton, il y a l'électricité. Le monde magique où je tourne un robinet, il y a de la flotte. Le monde magique où je fais un clic et je me fais livrer le lendemain par Amazon. Ça, il va y avoir des phases de dégradation de ce, de ce monde magique. Et si vous, si vous existez de manière tout à fait dépendante de ça, eh bien les conséquences évidemment vont s'avérer terribles ou très, ou très difficiles. Voilà, donc cette invitation à la transition, donc je veux dire les, les, les, la résilience pendant les phases, de, les phases de transition, les phases chaotiques, et puis à penser aussi le monde dont on, a, dont on a envie. Et plus vous allez faire ça, et plus ça va se clarifier parce que ça nous, fait, ça nous amène après dans un cahier des charges techniques. Ça devient ensuite très, très, très technique. Et là, évidemment, je ne peux pas faire ça en une heure pour vous présenter le, le, le sujet, mais il y a des tas de ressources à disposition pour ensuite entrer, évidemment, dans la technique. Et vous pourrez évidemment compter sur moi si, euh, si ça vous intéresse. Voilà, je vais arrêter là ce, ce monologue pour surtout qu'on puisse aller dans de, dans de l'interaction. J'espère avoir contribué à ouvrir un petit peu le, le débat. Je vous remercie.